Bonjour, je m'appelle Julie Céleste Desjardins et je suis bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque Robert-Bourassa à Outremont. Ma bande dessinée coup de cœur s'intitule « Uber Eaves nous explique la biodiversité ». Une bande dessinée parfaite pour les petits et grands, avides de nouvelles connaissances. Le personnage principal est l'astrophysicien Uber Reeves. Et pour poursuivre le plaisir de lecture, on peut lire le deuxième tome de la série « Uber Eaves nous explique la forêt ». Bonne lecture